Allez, c'est le trou numéro 3, hey, hey, il est joli, hein c'est un par 3 de 150 mètres, des jaunes. On n'a pas de, de télémètre, je ne dis pas de marque. On n'a pas de télémètre, donc on n'a pas de distance exacte, donc devinez le club que je sors en commentaire, hein je vous laisse me le dire. Et euh, hey, on a un bunker devant, un bunker derrière, je pense qu'il faut s'aligner un chouille sur la gauche. Allez bien ah, alors je suis tué Tu es aligné là, Stanley, aligné là. Ton coup est parfait, tu es aligné là. Alors après, je suis même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Oui, mais... C'est que info. je tape mieux que ce que je... Tu tapes très bien aujourd'hui, donc tu t'adaptes au jeu d'aujourd'hui. Hein. Ah. Ils font ça. En fait, les pros, ils font un practice pour caler leur jeu du jour. Si la balle va un peu à gauche, ça peu à droite, un peu. Un défaut du jour, comme ils disent. Allez, vas-y. Ils sont, ils sont échauffés avant. Bon, allez. Ça, c'est très joli, mon Christian. T'es plein, de drapeaux. Bim, alors t'as pitché Bunker. le green. Non, Bunker. le reste sur le green. Elle est Il sur le green. Hein. Oui, oui, regarde, on voit le point là-bas. Bon, tant mieux. Alors, les greens doivent être secs, puisqu'on a des gros rebonds quand on voit les balles arriver. La mienne est sortie du green. Elle était bien en jeu, mais elle est sortie. La balle de Christian est sur le green. Allez, on va vous montrer ça. Trou numéro 3. par 3. 147 mètres. Petite approche à faire pour moi, puisque je suis là-bas. Ah, oh, ça va être court. Ça, ça roule, ça roule, chef. Ouais. Ah oui, ça roule quand même. C'est pas mal. Ça suffit pas. Ah, il va me rester un gros pote. Allez. Ah. Là, là, ah, à droite, dommage. vous préparez le drapeau, ça roule, allez, allez, ah oh là, là là là, allez, là, ce sera un bogey, je vais pas me plaindre, Plus un bogey, bogey, bogey man, bogey bogey man, allez mon question, toi tu as le par dans les pattes, Oh là là là là là, là. allez, bogué donné. On n'est pas bon. Ah. Là, je suis à 1 mètre. Eh oui. Purée. Allez, c'était un par 3, c'était le numéro 3. Un hein. par 3, on est toujours au golf d'Apremont. J'espère que vous aimez cette série, que vous aimez les scores, que vous aimez la chaîne, que vous aimez golfer. Allez, un pouce en l'air, un like, un abonnement, une, une petite cloche pour recevoir les notifications, un partage, partagez à vos amis. Faites-le connaître sur Facebook, sur YouTube, vous partagez. Et ça fera connaître ces vidéos. Plus il y a de fous, plus il y a de golf, plus et plus il y a de vues. Allez, on se retrouve sur le prochain trou du golf daprès Allez, à tout de suite.